comme vous pouvez le voir on a sorti de voiture on a pris la renault cambour qui est un peu plus vieille voilà. voilà et on va vous présenter la clé comment on met la clé donc voici la clé qui sert à démarrer et en fait, ce que nous avons, c'est que, c'est qu'en fait, on a un problème avec un vieux barillet, et donc barillet, barillet, et donc on laisse la clé en permanence dedans, et on vient juste quand on doit démarrer rajouter la partie transpondeur qui permet de démarrer. Sans ça, on ne sait pas partir. Et donc maintenant, ça fonctionne comme une normale. On est parti C'est parti On est à, en fait à 223 000 km cette voiture. Donc, oh. tu, vois, donc tu vois que... Encore plus que la caisse. On en a sous le pied, elle, hein? oui. <rire> Non, est, elle est étonnante. Parce qu'avec une telle longévité... Elle est... Et elle roule très bien. Cette fois-ci, euh, des problèmes électriques. On a vu remplacer les, les commandes des phares et des, des ici-glaces. Parce qu'à un moment donné, ça se mettait en route au lieu de se couper, l'inverse aussi. Quand on voulait mettre les feux de route, on mettait euh, des, des, des, des, des, des feux de couper. Quand on voulait mettre les feux de croisement. que c'était mauvais, on a pu remplacer tout ça. Alors quand après on nous a dit qu'on avait un problème avec la clé, on nous a donné un truc pour ne pas devoir tout remplacer ça aussi. Alors moi je propose qu'on va rien dire à ton papa, on va voir s'il va se rendre compte qu'on est venu avec une autre voiture. <rire> Juste pour voir <rire> s'il va s'en rendre compte. <rire> Peut-être qu'il ne va même pas remarquer qu'on a changé de voiture entre les deux. <rire> <rire> entre les deux passages <rire> ici je vais mettre ici non à ah, monter, monter directement tu veux que je me mette derrière le caddie oui il faut laisser la place pour passer hein? alors ici il faut faire attention le frein à main n'est pas automatique il faut le mettre à la main et ça c'est un super frein à main il est très facile à mettre. Vas-y, essaye un peu de le mettre toi. Tu, tu arrives à la Parfait Et alors, cette poignée, comme ça, c'est vraiment très très pratique. Ça marche très très bien. Et maintenant, je coupe. À mi-chemin, je retire un peu la clé.